Bonjour, moi c'est Christelle et aujourd'hui je vous propose une séance de pilates. Alors par séance, il faut comprendre un exercice qu'on va essayer de, de développer et avec des variantes. Voilà. Donc aujourd'hui, ça sera plutôt un exercice de fessier. Je rappelle les principes posturaux. Donc on, on pense toujours à inspirer par le nez, à souffler par la bouche, à l'inspire en rempli d'air les côtes, devant, sur les côtés, derrière. C'est une, une inspiration costale et à l'expiration on pense à son zip, c'est-à-dire je serre cinq terres, périnée, transverse, hein, comme si c'était une fermeture éclair. Euh, donc l'exercice qu'on va voir aujourd'hui s'appelle Clam, euh, clam clamshell. Euh, donc si on peut, on, peut le, on peut le traduire par pas lourde ou euh, clapet, en fait l'objectif c'est d'ouvrir ou de fermer. Voilà. Donc exercice de fessier, on va travailler les moyens fessiers. Donc, on va voir dans un premier temps des exercices un peu classiques et puis voilà les variantes hein, qu'on peut faire euh, dessus. Donc, on va s'allonger tranquillement sur le côté. Alors, en général, vous allongez sur votre bras. Euh, vous pouvez très bien vous mettre dans une position plus, plus agréable si ça vous convient, vous mettre un petit coussin. Euh, donc là, ça, c'est la chaise renversée sur le côté. On se décale légèrement pour avoir les pieds à peu près à, dans, sur la même longueur que le buste. Donc, on va ouvrir. Vous allez comprendre hein, pourquoi ça s'appelle flamme ou pas le monde. voilà. On va simplement ouvrir et fermer. Alors, possibilité d'ouvrir avec le talon, d'accord, en gardant les deux talons collés, ou d'ouvrir avec les pointes de pied, simplement le pied collé l'un à l'autre. Donc on va faire huit répétitions. Donc on souffle, on inspire, donc le bras soit sur, opposé au sol, soit sur le côté, si vous décidez. Deuxième, inspirez en reposant. Troisième, encore trois, encore deux, donc on serre bien, en soulevant, on relâche légèrement, en repose, un petit peu plus dur, il va falloir soulever les pieds, donc là, vous avez vu, j'ai soulevé légèrement et je vais recommencer. 1, on en fait 8. 2, 3, 4, 5, on souffle, on inspire en reposant. Encore 2, encore 1. pour reposer si on veut faire une petite variante on peut simplement faire un grand et en remonte on fait trois petits 2 3 je repose un grand et mais enfin, je repose et trois petits 1 2 3 huit fois troisième et les trois petits 1 2 2 Et les trois petits 1 2 3 encore le grand là ça commence peut-être un petit peu à chauffer 1 2 3 encore un grand 1 2 3 un grand 1 2 3 encore un grand et lance on serre hein? sur les trois Petit, le dernier, sur les trois petits, on reste bien contracté. 1, 2, 3. Donc on peut faire, donc là on va travailler la même chose de l'autre côté. Si vous voulez, on peut tout enchaîner de la même jambe. D'accord Bon, alors on fait simplement celui-ci et ensuite je changerai de côté. Donc ça fait. Sur les trois petits on reste bien contracté 1 au niveau du ventre 1 2 3 1 1 2 3 il en reste 4 1 1 On va changer de côté. Et ensuite, je vous montrerai un autre exercice. Donc, on fait 8. Donc, on se place bien. D'accord Donc, vous avez vu, chaise, en... chaise inversée sur le côté. Je mets mes pieds à peu près au même niveau que mon buste. Et on y va. Donc, 1, 2. Celui-là, il est assez simple. 3. Je souffle en montant. 4. J'inspire en descendant. 5. 6, 7 et 8. Ensuite, je soulève mes pieds. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je repose. Je peux faire maintenant un seul plus les trois petits. Donc un grand et les trois petits. 1, 2, 3. 1. bien, 1, 2, 3, le dernier, 1, 1, 2, 3, je soulève et 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, alors c'est soit je monte en trois temps hein, ou je fais mes trois petits là-haut, d'accord, 1, Vous avez compté, 1, j'espère que je n'ai pas perdu le fil, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, encore 2, 1, 1, 2, 3, et le dernier, 1, 1, 2, 3. Ok, donc si ça tire un petit peu, vous pouvez bien sûr faire un exercice d'étirement au milieu, croise, hein, le genou. si c'est le genou droit ou le genou gauche, c'est le bras droit, d'accord Ou inversement. Tu peux essayer de s'étirer également de l'autre jambe. Donc maintenant, je vais vous montrer euh, le travail inverse, d'accord Donc au lieu d'ouvrir, et eh ben on va fermer et il fait un peu plus travailler. Donc on se replace, on s'allonge, donc on pense à mettre ses pieds à peu près dans sur la longueur de son buste, donc au lieu de d'ouvrir, on va fermer et revenir, d'accord, là on peut revenir droit, d'accord, Ou on peut revenir talon-talon ou pied-pied, euh, pointe-pointe, donc 1, 2, 3, on ferme bien, on souffle, 4. très bien la même chose en talon talon d'accord alors talon là et pointe là c'est possible aussi d'accord donc là on l'a fait simplement mais on peut également aller devant le devant le genou donc ça fait devant et je reviens devant on travaille un petit peu plus troisième quatrième cinquième 6e, 7e, 8e. Ok, si on veut alterner, on peut également faire un, j'ouvre, un, je ferme, d'accord Je repose, donc j'ouvre, on peut faire celui-là, si vous voulez, d'accord Aussi, on peut alterner je ferme sur mon genou, je ferme devant le genou, allez, deuxième, j'ai choisi cette formule là, troisième, quatrième, cinquième, allez on tombe bien, on serre bien ses abdos, le dernier. On peut faire également des petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut faire devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on peut, vous avez vu, alterner tous ces exercices-là. D'accord on peut faire un grand, un, un seul trois petits. Devant, un seul et trois petits. Voilà. C'est une idée également. ok euh, On peut aussi, en termes de variantes on peut fermer et ou fermer devant et faire une extension, d'accord, ou un kick. Donc ça fait je ferme, je ferme, extension. Ou alors on peut faire devant, extension, Devant, deux, devant, deux. trois, tu il fais bien travailler, quatre, je ferme un peu, cinq, sept, et huit. On fait l'autre jambe, donc vous vous placez comme vous voulez, hein, soit allongé, ici donc avec les pieds dans le prolongement on y va donc on peut partir d'ici on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on peut faire la même chose devant On ferme bien, 7, 8. On peut faire les, les petits en serrant bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Devant, 1, 2, 3, 4, 5, en restant bien contracté. Ok, on peut alterner les deux. Allez. À souffler. Donc, bien sûr, si ça chauffe trop et si c'est trop difficile, bah, vous changez de jambe sur chaque exercice au lieu de tout enchaîner. D'accord Donc, on peut faire. Vous avez choisi votre mouvement et on enchaîne. Jambe droite puis jambe gauche. Allez, encore un petit peu. On souffle bien. Donc je rappelle que je ne mets pas de musique pour que vous puissiez mettre une musique derrière de votre choix qui pourrait vous entraîner. Donc je n'essaye de choisir des musiques un petit peu plus lentes hein, quand même. Voilà. Donc je rappelle la dernière, bon, les, les petites variantes. On peut faire donc si on avait fait les petits, hein, d'accord On peut faire les petits, un grand, les petits. Voilà. Et on a choisi, bon, j'ai choisi avec tendre la jambe. Donc. Je tends la jambe. Je ramène devant et je tends. Allez, je ramène la jambe et je tends. Je ramène le jambe. Vous avez vu, mon pied est légèrement au-dessus. Et je tends. Allez, extension. Encore. Tendez bien la jambe. Là, c'est un peu plus dur de la tendre. On la sent bien. Dernier. Ok. Donc vous allez travailler les deux jambes. On peut, alors, Dans les variantes, on peut également travailler avec la planche hein, latérale. d'accord Ça fait un peu plus travailler les abdos. Donc là, on, se, on est soulevé. On peut également faire cet exercice-là avec les jambes soulevées aussi. Ça fait un petit peu plus travailler. Voilà, voilà pour les variantes. Donc, Il y a plein de variantes. Hein. Vous pouvez également, quand vous êtes allongé, euh, ramener la jambe derrière. Et à ramener devant on peut on peut tout, tout tout imaginer avec cet exercice là voilà mélanger un petit peu euh, toutes les toutes les possibilités donc en général on sent bien ces moyens fessiers donc étirez vous hein. alors cet étirement vous pouvez le faire là on peut faire celui ci aussi je tends la jambe je vais ramener ma jambe par-dessus au dessus du genou je vais ramener vers moi et je vais tirer le genou là dans la là où il n'y en a plus. Je pousse, et là on sent bien. Vous repoussez derrière vous. Donc, je me mets de profil. Voilà, vous repoussez le buste bien droit. On rentre son ventre et on étire. Et on peut faire la même chose de l'autre. On repousse bien et ça étire bien. Comme on peut le faire également, la même chose sur le dos. Donc j'espère que vous avez aimé euh, cette petite séance. Donc, euh, que vous sentez bien vos fessiers. Vous pouvez, bien sûr, si vous voulez travailler un peu plus les fessiers, aller voir les autres, euh, les autres vidéos. D'accord Il y en a quelques-unes avec, avec le Shoulder Bridge, avec euh, le Donkey Kick. Voilà. Donc, vous pouvez faire une séance un petit peu plus complète. Et puis, si vous voulez le mixer aussi avec des euh, exercices abdominaux, pas de problème. Voilà. Bah, je vous souhaite euh, donc une bonne journée, une bonne semaine. Euh, et puis, portez-vous bien surtout. A bientôt pour une prochaine séance. Salut